défi c'est de comment mettre en, en osmose et en cohérence euh, les différentes sources de régulation, les différentes sources de légitimation. Euh, par exemple, en société nord-africaine, il y aurait euh, la source et le carburant euh, législatif et philosophique musulman et le carburant... Euh, euh, législatif et philosophique, encore une fois, occidental. Les deux euh, se mêlent pour, euh, pour réguler la société à travers des institutions étatiques, à travers différentes organisations, à la fois professionnelles, politiques, sociales. L'institution, je pense à l'institution familiale, je pense à l'institution politique, je pense aux institutions étatiques, etc. Donc, comment tout le défi, c'est comment le droit, par exemple, euh, en tant qu'outil, en tant qu'instrument, devra intervenir pour codifier et pour sceller euh, ces, ces différentes dimensions de, de la régulation sociale et comment les mettre en, en osmose. Car je crois très profondément, et de par, et de par une vérification empirique, qu'entre la source, la source musulmane et la source on va dire moderne, il y a un dialogue et une dialectique très très forte car il y a des valeurs communes. Dans, dans le droit musulman, dans le paradigme musulman, il y a du progressisme et dans la modernité, bien évidemment, euh, on, se, on, se, on se tourne vers, vers le futur. Absolument, donc, donc, à tous les niveaux de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire la constitution et effectivement le, le, le, la convention euh, la Convention humaine à une, une échelle supra, euh, ou plutôt para, pardon. Paranational et parétatique, mais euh, sa déclinaison au niveau des, différents, euh, des différentes législations, quel que soit euh, le domaine institutionnel ou quelle que soit enfin, la, la sphère, euh, l'espace de régulation, euh, le droit et, et doit être très présent, d'un point de vue euh, aussi bien de codification ou même, ou même de, de type de droit privé par rapport au contrat, etc.